On a vite vu en fait qu'en plein été les, les vaches voulaient revenir dans les prairies permanentes où il y avait des arbres présents depuis, euh, depuis des générations, euh, notamment pour chercher l'ombre. Hein, parce qu'en gros, on gagne, euh, gagne 10-12 degrés hein, quand il y a des fortes de chaleurs euh, de 10-12 degrés sous les arbres hein, par rapport à euh, aux températures en plein soleil, donc ce qui est quand même pas négligeable. Et puis parfois ça fait des, des petits effets courants d'air qui sont qui sont assez appréciables en termes de bien-être animal hein, et, euh, quand il fait très chaud. Et donc euh, le projet agroforestier est venu à la base pour avoir tout simplement pour avoir de l'ombre pour les animaux.